Bonjour à tous, nous sommes le 13 juillet, euh, vous voyez ma chaîne euh, euh, au début de la vidéo, je ne suis pas, pas quelqu'un qui aime faire euh, de la publicité, euh, cependant je pense que je travaille assez fort pour euh, maintenir ce, cette chaîne-là, vous donner de l'information la plus honnête possible sur l'économie, sur les marchés boursiers, sur euh, ben, les métaux précieux aussi, euh, j'essaie de faire des analyses les plus honnêtes comme je vous dis et aussi euh, Peut-être essayer de donner ma saveur à ces analyses-là, parce que je suis quelqu'un qui est à la bourse depuis 20 ans, j'ai euh, euh, une formation en métallurgie, technicien, technicien en métallurgie, métallurgie. j'ai une formation aussi en informatique, j'ai fait un certificat universitaire en informatique. Euh, Ce pas pour me lancer des fleurs. Là. Ce que je dis c'est la réalité. J'ai fait des cours de statistiques aussi, euh, thermodynamique, euh, pas, pas, pas des formations complètes mais des cours à certains. J'ai fait aussi des cours euh, en marketing, en, en, en business. Donc euh, sans complètement compléter les, euh, mes formations que j'ai. c'est Technicien en métallurgie et euh, certif euh, certificat en informatique appliquée à l'organisation que j'ai complété, universitaire. Donc, euh, j'essaye de... Puis j'ai travaillé, euh, bon, une dizaine d'années en statistique euh, dans une grande entreprise, pour ne pas la nommer ces Rio Tento. Donc, euh, je donne un peu mon background euh, pour savoir qui je suis. Des fois, vous pouvez dire, ah, ben c'est quelqu'un qui s'improvise, tout ça. Non, je pense que... Puis je, je suis entré dans les marchés boursiers, comme je, je vous ai dit, en 2000. Euh, c'est là que je me suis planté, c'est un peu mon historique de départ, donc c'est la meilleure leçon pour apprendre, mais j'ai jamais lâché et aujourd'hui, je pense que je me sens assez à l'aise dans, dans le marché boursier, au niveau de l'analyse technique, j'ai introduit aussi l'analyse fondamentale, mais je me base plus particulièrement sur l'analyse technique, donc c'est tout simplement pour vous présenter rapidement ma, ma ben, pas mon site, je vais vous présenter aussi mon mon site, mais c'est ma page euh, YouTube, là, mon, mon mon canal YouTube, euh, euh, vous pouvez y retrouver toutes mes vidéos, donc euh, je vous invite à, c'est rare que je fais ça, là, à cliquer, à vous abonner, à, à participer à ça, cette expérience-là, de créer des vidéos et essayer d'être le plus honnête, et je pense que avec euh, l'expérience que j'ai, euh, euh, je peut-être capable de vous aider à réfléchir, à vous faire prendre des bonnes décisions d'investissement, ou aussi à regarder, considérer notre monde économique d'une manière euh, euh, humaine, euh, peut-être plus euh, rechercher Point, penser au niveau de l'argent, mais penser que l'économie, c'est la base de tous nos échanges en tant qu'être humain. Donc, euh, euh, c'est tout simplement pour vous la présenter, euh, euh, vous la trouvez... Euh, euh, sur euh, Facebook, c'est Jean-Claude Rochelle, mon nom. Euh, J'ai aussi, oh, je vais oui, y adresser oui. ça, c'est tout simplement pour vous présenter rapidement, parce que je ne veux pas perdre de temps. Je maintiens aussi, euh, si je peux les ouvrir, je maintiens deux sites qui sont bourses techniques. Euh, donc, j'essaie de, de, de poster mes propres articles et aussi euh, j'essaie de, de, de trouver des articles intéressants, pertinents, euh, pour euh, euh, analyser l'économie et un dernier site que j'ai créé dernièrement qui se trouve être Global Market et là c'est vraiment sur le marché haussier de l'or qui va perdurer à mon avis pendant des années donc uh, Global Market, euh, vous trouvez aussi des informations euh, sur le marché de l'or euh, qui est en pleine hausse donc euh, euh, ben bonjour c'est moi <rire> c'était tout simplement de faire, pour faire cette petite présentation là pour vous inviter à vous abonner on est le 13 juillet aujourd'hui aujourd'hui c'est une vidéo euh, on va parler d'or pour euh, terminer parce que dans le fond comme je vous dis on est dans un beau market la semaine dernière ce qui est arrivé on a cassé euh, à la hausse de 1800 dollars au niveau de l'or et au niveau de l'argent c'est le 18 et le 60 dans ces coins-là, 50, 60, 70, on a cassé ça, son... on est à 19, mais euh, le marché de l'art va poursuivre sa montée. Euh, ce que je voudrais réfléchir ce matin, c'est surtout le, euh, le marché, ce qui se passe. <rire> on sait que la Fed a injecté euh, des capitaux. Euh, d'une manière euh, éhontée euh, dans le marché, mais là, on, on a un peu les <rire> conséquences de ça, c'est que dans le fond, l'argent a été euh, placé, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'argent a été placé euh, sur les marchés, les marchés boursiers, surtout dans euh, les ce qu'on appelle les GAFAM, donc euh, qui se trouvaient à être Google, Apple, euh, euh, Facebook, am euh, Amazon et Microsoft, et on pourrait même dans ce pack que je dis là, euh, euh, inclure Tesla et Netflix, et euh, dans euh, ces Quelques, ben les cinq premières actions qui sont la majorité de la capitalisation, la capitalisation boursière qui en ce moment fait monter les bourses. On a on a injecté euh, en achetant des actions massivement dans ces entreprises-là. Euh, ça me rappelle vraiment l'an 2000, crise technologique. Euh, et tout à l'heure, on va regarder les graphiques, surtout euh, de Tesla qui est rendu à 1600 dollars ce matin, Amazon qui est rendu à 3200 dollars. Je ne sais pas. <rire> je regarde ça, j'ai la difficulté un peu à, à, à, à suivre, mais <rire> le marché a toujours raison. John Menarkin disait ça, lorsque le marché monte, on pense que c'est terminé, mais ça continue. J'ai justement deux belles citations de John Menarkin que je vais vous partager. Donc, on va commencer avec un, un article que j'ai pris tout simplement sur MarketWatch. Euh, c'est traduit en français, donc le site est anglais. Les, les investisseurs sont confrontés à un scénario effrayant et hors de contrôle. Il suffit de regarder ce graphique. Et là, on va aller voir le graphique. Euh, on va, vous pouvez lire l'article, je pense. Je vais la partager sur mon site Bourse Technique. Euh, ça, ça se trouve être le Wealth euh, que, euh, d'ailleurs, Warren Buffett suit euh, à, vraiment sérieusement. Euh, C'est son... Un, un, son indice de base, là, pour ses investissements, en tout cas, c'est lui qui disait ça, et ça, c'est le WASHI 5000, euh, moins les 5 géants euh, que je vous ai dit tout à l'heure, euh, qui sont euh, euh, euh, les GAFAM, euh, Google, Amazon, euh, Facebook, ne sont pas en ordre en ce moment ici, là, mais c'est ça, euh, Google, Amazon, euh, Facebook, Apple, M, euh, qui se trouve à être à Microsoft, euh, donc, euh, le WASHI 5000, sans euh, ces, euh, ces titres-là, qui sont les géants du web. On voit à peu près ce qui est arrivé. Oui, un très grand rebond qui est arrivé euh, dernièrement, depuis, ben, depuis le, le crash en, en mars. Et maintenant, on va aller voir euh, les cinq géants. <rire> Regardez, puis euh, tout à l'heure, on va revoir les graphiques eux-mêmes. Vous allez comprendre... Euh, c'est effrayant hein, comment qu'on a trouvé comme euh, valeur refuge euh, ces grands géants-là. On est allé mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça ressemble à une bulle euh, qui va exploser. Euh, je, ça se trouve être les 4 géants, les GAFAM. Et on a le graphique ici, les les 5%... <rire> ah, les 5 géants en pourcentage, je, euh, ouais, je suis une marque de 4, c'est 20%. C'est vraiment une folie, on, on, on injecte beaucoup beaucoup d'argent mais dans des géants qui déjà sont <rire> c'est les, euh, les entreprises les plus riches au monde, les individus aussi euh, que ce soit Jeff Bezos euh, Bill Gates euh, euh, Facebook, euh, Mark Zuckerberg euh, en tout cas, euh, sont, les, sont les plus riches donc euh, ça se trouve être vraiment ces cinq entreprises là des GAFAM qui font exploser le marché, et on le voit très très bien sur le Nasdaq, ce qu'on va aller voir tout à l'heure, ici je pense que oui, tout était à peu près ça que je voulais vous montrer, donc euh, il faut vraiment, euh, l'article parle de justement, les, si ces cinq grandes entreprises-là se mettraient à dégringoler, le reste dégringole, parce que c'est eux, ces cinq entreprises-là, qui sont les GAFAM, qui supportent artificiellement euh, ce marché, les acheteurs ont acheté massivement encore euh, des valeurs technologiques euh, et, et si ça dégringole tout dégringole donc euh, euh, ça c'est la première euh, chose que je voulais vous parler à propos du marché euh, comment que c'est artificiel et surtout c'est euh, c'est <rire> artificiel et surtout soutenu par la Fed qui, qui je pense a perdu le contrôle on va aller voir un article tout à l'heure puis je vais Comment Commenter ça -so un peu. Deux citations ici de John Menarkin, qui se trouve à, en passant, c'est John Menarkin qui a écrit euh, un peu, euh, ben, un paquet de livres, je suis en train d'en lire un, euh, sur euh, ce qu'est notre capitaliste. Lui, il pensait que l'État devait intervenir, il se basait sur euh, ce qui est arrivé en 1929, où c'est euh, Hoover, qui était président, qui n'a pas intervenu, qui attendait, lui, qui a attendu, lui, il croyait à. Le, le, le laisser faire, donc euh, il a attendu, il a attendu, et on voit comment la, les bourses ont, ont dégringolé jusqu'en 1933. Euh, Roosevelt est arrivé avec le New Deal, tout ça euh, a, a changé son fusil d'épaule. Euh, John Keynes euh, a été conseillé même à la Deuxième Guerre mondiale, je pense aussi pour les accords de Bretton Woods. Donc euh, John Menarkin, c'est un économiste euh, assis sur euh, sa... On pourrait dire sa philosophie, sa manière de penser qu'on a basé toute notre économie. L'État se doit d'intervenir quand il arrive des, euh, des irrégularités euh, dans les marchés ou dans l'économie en général. Mais euh, ça fait euh, bah, pas encore, ben, ça fait oui, ça fait 100 ans qu'on euh, qu qu qu garde cette philosophie-là. Et on voit que c'est très, très, très euh, euh, dangereux de. de de toujours intervenir, parce qu'on en est venu en 2020, à cette folie où, où le, la Fed euh, va, va in, injecter de l'argent jusqu'à l'infini. Le dernier, on a eu 4 QE, mais là, le, le QE qu'elle a dit, c'est jusqu'à l'infini. On, on injecte, on injecte, on injecte sans contrôle. Et c'est une des raisons pour laquelle l'or monte. On va se dépêcher, parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Citation 1. La situation devient sérieuse, sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon spéculatif. Ça, je parle, c'est une citation qui euh, parle de justement les fameuses GAFAM. Euh, l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon spéculatif. Spéculatif. Les économistes sont présentement au volant de notre société alors qu'ils devraient être sur la banquette arrière. Donc, euh, bon, c'est un peu une référence sur les économistes pratiquants qui pratiquent, euh, euh, qui sont actifs sur les marchés, non pas en tant qu'investisseurs, mais en tant que, euh, bon, des, plus que des commentateurs, des intervenants. Ben, je, parle, je je relis cette citation un peu à la FED ici. Les économistes qui devraient être en arrière de l'économie pour essayer de. Euh, voir ce qui se passe et puis c'est le système capitaliste a toujours été comme ça euh, c'est bon euh, de laisser aller parce que c'est construction, destruction de laisser aller euh, de temps en temps et c'est pas ce que la Fed a fait donc elle a continué à injecter mais il devrait être, euh, ils sont présentement au volant mais de notre société puis ça ça fait longtemps c'est John Menarquin je pense c'est des années 30 mais il devrait être sur la banquette arrière et c'est pas ce qui arrive même aujourd'hui euh, là, j'ai... Ah, OK, j'ai séparé ça en, en... OK, je vais vous présenter ça. C'était un article que j'ai pris dans Real Investment Advice, mais je vais vous présenter les graphiques rapidement parce que je veux vraiment comme passer tout ce qu'on a pour après, après euh, continuer euh, <rire> avec euh, l'analyse euh, des graphiques eux-mêmes. Donc, euh, ça, ça, ça, se trouve, ça se trouve être... Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de... Ben beaucoup... Coupe de graphiques, on a encore euh, quatre graphiques à passer. Donc, ça, ça se trouve être la masse monétaire. Masse M2, ça se trouve être euh, l'argent, circulation, les pièces de monnaie, tout ça. Euh, plus, euh, je pense, les placements. En tout cas, il faudrait re reviser ça. As M1, qui se trouve être la masse monétaire là, américaine. M1, M2, M3, c'est des termes économiques, mais vous pouvez aller voir sur euh, Wikipédia pour les définitions, mais donc M2 qui se trouve être euh, la masse monétaire M2 qui comprend l'argent de base, plus, euh, je pense, c'est les euh, bons du trésor. Je ne suis pas sûr, en tout cas. Puis, euh, puis euh, on, on voit la comparaison de la masse monétaire qui est embarqué dans le système depuis bon, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, oh, ça n'arrête pas, tandis que les, euh, le c euh, CPI euh, pour les entreprises, vous la croissance des entreprises, est à la baisse. Donc, euh, c'était le premier graphique, rapidement comme ça, pour vous dire que on injecte de l'argent dans le système euh, depuis, euh, depuis, depuis très longtemps, <rire> 2009, tout, mais surtout euh, ici, c'est 2020, là, en folie, puis pourtant, non, le, les entreprises ne, ne repartent pas. Le deuxième graphique, ça se trouve être le total de... OK, oui, c'est ça, c'était intéressant ça. Ça se trouve être... Euh, quand, comment est-ce que ça coûte pour euh, créer de la croissance? Euh, à toutes les... Euh, ben, par dollar, là, quoi, le produit interleur brut, on met dollars 4,44 pour créer 1 dans la croissance. Euh, regardez, ça c'est... Euh, dans ce temps-là, c'était euh, dans les années 66-67, c'était 56 sous qu'on mettait pour de la croissance pour 1 dollar dans, dans l'économie. Et plus qu'on avançait, euh, plus qu'il faut mettre de l'argent dans le système pour la croissance de 1 dollar. Donc, on est rendu à 4,45 45. Là. Pour la croissance de 1$ dans le produit intérieur brut. Donc, on met 4,49$ à 45 de dette dans le système pour faire croître euh, l'économie, la croissance de l'économie de 1$. Et c'est sûr que là, vous pouvez me dire, ah ben là, c'est sûr qu'on est allé, on a eu le coronavirus, tout ça, mais même la tendance était là depuis très, très longtemps. Et euh, on voit très, très bien que le produit intérieur brut, malgré le, la crise du coronavirus, a été à la baisse à long terme. Donc, ça, ça se trouve, à être encore un autre graphique. Euh, euh, coup de la vie. Euh, oh ouais, C'est ça, le, le crédit. Euh, Aujourd'hui, on sait que euh, on a la dette étudiante, euh, dette automobile, euh, dette sur les cartes de crédit, la, les dettes personnelles, autres, euh, celles ou surtout du gouvernement qui nous donne un bel exemple. Donc, euh, tout est à crédit. D'ailleurs, le dollar est construit sur le crédit. Là. Les, les dollars, c'est pas des réels dollars, c'est vraiment euh, notre système monétaire est basé sur l'emprunt. On a pu, on n'est plus adossé à l'or à rien. Donc, euh, plus que ça avance, plus qu'on a de l'emprunt, de l'emprunt euh, qui nous permet de m même pas croître. En, en, c'est ça qui est la, la triste réalité ici. On voit que plus qu'on avance. Euh, le, le coût de la vie euh, tout ça, et plus que notre euh, on bénéficie pas là, les, les gouvernements, même euh, ben les individus, oui il y a certains individus qui en bénéficient, mais en gros euh, le con, la consommation sur le crédit euh, monte d'une manière euh, ahurissante depuis des années, et surtout euh, depuis euh, les derniers mois, c'est c'est euh, vraiment débile. Là. <rire> Donc ici, c'est le gap entre le réel des pays et les coûts, le coût de la vie. Là. Je vais dire, c'est la différence entre... Euh, notre... Ça se résume, le graphique se résume à dire, on a une croissance artificielle basée sur le crédit qu'on ne remboursera jamais. C'est ça, point. Euh, ensuite, on a, ça c'était très intéressant aussi ce graphique-là, qui se trouve avec, avec le, total, le total de, de dettes euh, euh, reliées au, au produit intérieur brut. Donc, euh, ça commence très de très très longtemps, 1870. Euh, ça c'est sûr, mais 1929, euh, la dette au produit intérieur brut. Euh, euh, donc, euh, oui, euh, 29, 29 c'est sûr, 30, on a eu le, le gros pic. Mais ensuite de ça, on avait descendu dans les années 50, ça c'est les Glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, on sait très très bien que l'Europe était à rebâtir. L'Amérique avait plein de fric, donc euh, ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont euh, permis aux, aux, aux personnes de, de bâtir des maisons, bâtir, avoir leurs autos maisons, c'est... C'était euh, la croissance américaine la plus euh, importante. Je parle pas au niveau des bourses, mais au niveau de, euh, de, de, de, des individus, des familles, tout ça. Donc, on avait une grande, grande croissance. les années 80, ça s'est un peu gâté. Mais ce que Reagan a fait, euh, c'est la dérégularisation, donc arrêter de mettre du contrôle sur... Euh, tout ce qui est marché boursier, puis tout ça, les banques et tout, et on voit ce qui est arrivé, est... tout a grimpé, grimpé, euh, mais le deuxième, euh, le, la croissance par cycle ici, on voit que depuis Belle-Lurette, on parle de 1800, euh, euh, euh, tout s'est fait par pallier bien entendu, la grande dépression ici, on a eu une décroissance, décroissance, décroissance, donc, euh, tout ça pour dire que le, la dette se trouve à être la reine pour la croissance euh, dans tous nos échanges. C'est ça depuis même, surtout 90, 2000 surtout, 2009 aussi, puis là on continue. Donc, notre croissance est essentiellement basée sur la dette. Et la Fed continue à injecter en pensant que tout va continuer éternum vite, On verra ça. Donc, euh, dernier petit graphique, excusez, j'ai vraiment mal été dans beaucoup de graphiques, là. <rire> Donc, c'est ce, un peu le même graphique, bon, il est ben.. À... un peu, non, mais on va quand même regarder ça. Parce que je regarde toujours mes graphiques avant de vous les présenter, là, pour un peu... Euh... <rire> savoir ce que je dis, dans le fond, en gros, là, ça se trouve être euh, les, euh, le 10 ans, le taux d'intérêt 10 ans sur euh, les bons du trésor, qui est constamment en baisse depuis, euh, ben, en 80, on avait eu un pic, c'est lorsque le taux d'intérêt a atteint des, des sommets euh, extraordinaires, 20%, mon beau-père avait perdu sa maison, c'est vraiment dans, dans les, ces temps-là que j'ai commencé à travailler... Euh, après mon métier euh, métallurgiste. Euh, donc, euh, on a eu une décroissance à ce niveau-là, au niveau de, euh, de l'intérêt, des taux d'intérêt. Donc, euh, dans le temps, je me rappelle, on place ben, pour moi, parce que je vais pas d'argent. Dans ces temps-là, on disait quand, bon, on va mettre, on va faire un placement et 10%, on va voir ça. On calculait ça sur 30 ans, ça nous donnait temps. Donc, on disait que c'était. Payant de placer ceux qui avaient de l'argent. Moi, je, je, je n'avais pas. Les années 80, je n'avais vraiment. Je n'ai pas encore gros gros. Je n'ai un petit peu de rien, mais en tout cas, je, je me débrouille. C'est ça. J'achète des actions avec mes surplus. Donc, c'est ça qui est arrivé une décroissance au niveau des taux d'intérêt. Donc, on voit très très bien que la décroissance se continue et on a atteint des nouveaux creux au niveau du 10 ans, au niveau du 30 ans. Et euh, comme on voit, ben, la dette, c'est encore à cause de la dette qu'on se trouve à, à, à continuer, on continue à croître, à faire croître la dette. Euh, donc, euh, la croissance est là, basée sur la dette. Les taux d'intérêt baissent. Donc, ce qui, dans l'article, ce qu'il disait, puis c'est ce qui va arriver, euh, est-ce qu'on pense qu'il va avoir des taux d'intérêt qui vont monter, euh, en tout cas, pas dans le... Pendant, pas dans les 5 ou 10 ans, je ne sais pas, mais dans les cinq prochaines années, probablement pas même, on va avoir des taux d'intérêt peut-être négatifs aux États-Unis, au Canada ici ça va suivre, donc euh, euh, c'est ce que je pense, donc les taux d'intérêt euh, sur les hypothèques tout ça, ça va baisser, euh, il faut qu'ils fassent ça, ils n'ont pas le choix parce que s'ils ne font pas ça, mais ça va être une catastrophe donc euh, la croissance euh, la croissance monte, mais euh, c'est à cause qu'on a, a la dette qui continue de croître donc on va terminer rapidement avec euh, les marchés boursiers, avant d'aller dans l'or, je voudrais faire un petit survol de l'or, c'est très très important. Vous parlez des fameuses euh, GAFAM, euh, ça c'est le, le Nasdaq euh, 100, donc euh, je vais les mettre en. Peut-être ça va vous donner une perspective plus intéressante. Ça, ça se trouve être euh, le Nasdaq euh, 100, mais on pourrait prendre l'autre Nasdaq, c'est à peu près semblable. On voit que depuis les derniers mois, le, le creux ici, c'est vraiment une un euphorie, une euphorie. Euh, qui continue. 2000, l'an 2000, le Nasdaq, où on parlait d'euphorie. De, euh, regardez, c'était une euphorie. Ben, c'est de la petite bière à comparer de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, ce que je vois dans les derniers mois, on s'est réfugié littéralement euh, dans des gaffables, euh, ben, surtout, et dans d'autres technologies. On va commencer par Google. Google, qui a connu une belle croissance depuis, euh, mais en ce moment, continue à et euh, vraiment, ben, pas d'une manière euh, si sensationnelle que ça, si vous regardez euh, les, les autres, euh, euh, les autres que je vais vous montrer, qui font partie du GAFA mais quand même, non, on est parti de 1000, euh, le creux, 1000, euh, on est rendu à 1500, Apple, Apple, c'est, ça ressemble un, un ballon qui est soufflé, soufflé, soufflé, avec une décroissance du volume, c'est toute la même chose. Donc, je pense qu'on est en pleine euphorie boursière au niveau des, des GAFAM. Et comme l'article que je vous ai présenté au commencement, si ça pète, si ça, si ça tombe, vous allez voir des conséquences assez terribles parce que c'est 5 ou 6, actions-là qui supportent le marché. Donc, ici, on voit vraiment, vraiment une euphorie, mais il paraît que ça n'arrêtera jamais. C'est ce que les médias, certains... Mais il mais faut dire que plusieurs commencent à... À signer la... péter sur la sonnette d'alarme. Ici, c'est euh, Facebook qui monte, mais avec pas de volume aussi. Amazon pfiou, monte avec une décroissance des volumes. Si c'est pas une exubérance irrationnelle, si c'est pas soufflé artificiellement par des petits investisseurs, je ne sais pas ce que c'est. Microsoft. On va inclure, ça c'était les GAFAM, Tesla, 1744$ ce matin. On est parti de, de mettons le a cassé ici, 380$, mais même le cru était à 185. je me souviens encore. J'aurais jamais cru que Tesla irait aussi haut et en quelques mois, un an peut-être, euh, on quoi sait quoi, Là, on était en septembre de fin 2019. Euh, on a commencé 2020. Euh, on est rendu à 1600. On était à 365. 1600. Et Netflix pour terminer. Qui, bon, là, c'est sûr qu'avec le confinement, et puis, ils ne veulent pas arrêter leur confinement. Donc, euh, c'est sûr que Netflix euh, prend du galon. Mais <rire> Tesla, c'est vraiment. Ça, euh, <rire> c'est sur un graphique mensuel pour vous donner la perspective. Euh, donc, euh, ça, ça valait euh, wow, dans le creux 25 cru 25$. Et c'est normal, peut-être que Tesla aurait pu euh, prendre du galon, mais comme c'est là, ça ressemble vraiment, vraiment. De toute façon, tout est rendu à bout ici. Donc, ça ressemble à une bulle, mais écoutez, j'ose plus rien dire. Euh, les gouvernements, les, la Fed continue. Alors, on va les voir rapidement. Les indices, la, ben, ce qui, la Fed injecte, injecte dans le système. Le Standard Poor's va probablement dépasser son sommet ici. Euh, le Nasdaq, euh, <rire> c'est l'euphorie. Euh, Dow Jones aussi, on continue, peut-être qu'on va dépasser. Cependant, les petites capi qui, capitalisations, il y en a mmh. rien. Le dollar américain perd de la force, mais c'est sûr, avec l'argent qu'on injecte dans le système. Donc, euh, on termine avec euh, gold. Je ne voulais pas prendre trop de temps, excusez-moi encore. Euh, donc, euh, la gold, on continue la montée. Euh, sur les futurs, c'est plus élevé. Donc, on a plus confiance en l'avenir qu'à qu ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est très, très positif. La Silver, euh, c'est pareil. On a cassé ici. Euh, C'était peut-être, ça paraît moins évident, mais on a vraiment euh, cassé ici. Regardez sur les futurs, j'avais mis ma ici, on a cassé. Donc, on est en montée au niveau euh, de l'argent aussi. Euh, les minières, euh, euh, bon, ça, ça se trouve être First Majestic. Euh, ça, ça se trouve être First Mining que je vous avais parlé. Euh, bon, c'est ça. tout est à la hausse. Les grosses minières continuent leur montée. Euh, je, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Je me souviens que rapidement, vous parlez de ça sans... De promotion, j'ai acheté euh, ce que je vous avais dit que je trouvais très très intéressant. J'ai acheté un petit bloc d'action de euh, Golden Predator Mining qui se trouvait à Dawson City, une ancienne mine qui a été fermée en l'an 2000 parce que le prix était rendu en bas de 300 dollars. et le projet, on veut redémarrer la mine. Euh, donc, euh, c'est vous. Je vous laisse le mot comme ça que j'ai acheté ça euh, la semaine dernière. Donc, c'est à peu près mon analyse aujourd'hui. On va comme euh, euh, vraiment tenir, se tenir euh, au courant de ce qui arrive parce que avec l'effervescence, avec l'euphorie qui se passe sur les marchés, c'est épeurant, mais le scénario au niveau de l'or, ça se poursuit. On, on continue à suivre ça.